Hello, my name is James Dunn, citoyen et lanceur d'alerte. J'ai alerté sur l'implication de mon ancien employeur, Cosmos, dans la fourniture des technologies de surveillance de masse au régime dictatorial de Bachar Al-Assad, en Syrie. Pour cette raison, j'ai été licencié pour faute lourde et j'ai dû batailler pendant plusieurs années Devant les tribunaux et auprès des prud'hommes, afin d'avoir gagné de cause. À l'époque, j'étais sous traitement antidépresseur pendant 18 mois et j'ai eu un accompagnement psychologique pendant près de trois ans. Les lanceurs d'alerte ne sont pas des super-héros. Nous sommes des gens ordinaires comme vous et moi qui, devant une situation donnée, doivent agir avec sa conscience et ses valeurs. Si la Maison des lanceurs d'alerte de avait existé à l'époque, j'aurais pu profiter d'un meilleur suivi et d'un meilleur soutien. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui d'aider les lanceurs d'alerte en soutenant la Maison des lanceurs d'alerte. De Merci.